Hey! Hey! <rire> ah bon hey <rire> Aujourd'hui, on va parler un petit peu, voire beaucoup, de Dune. On a déjà fait une vidéo sur Dune. Ouais, quand c'était sorti l'année hein? dernière. Ouais, avant que ça devienne Asdor euh, des jeux experts euh, cette année. Bravo à, à Lucky. On... On non. en avait parlé, on a dit que c'était un phénomène, tu vois. Ils ont, ils ont juste suivi nos, nos prérogatives. <rire> et donc, euh, Lucky, qui nous fait confiance, nous a envoyé euh, Imperium, euh, l'avènement de Dix. L'avènement Dix, ouais. L'avènement Dix, euh, qui marche très très bien, puisqu'il ouais. euh, il s'est très très bien vendu. Euh, donc, euh, donc voilà, déjà le jeu s'est initialement très très bien vendu. Ouais. Euh, et là, on vient de jouer avec cette extension. Euh, Nico, très rapidement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, l'extension L'extension apporte pas mal de nouveaux éléments, entre nouveaux plateaux, modifications euh, du plateau d'origine, on l'a vu, euh, c'est pour ceux qui regarderont la partie, euh, avec modification du conseil du Lancerat, modification du CHOM, l'apparition des pistes d'expédition, le nouveau plateau qui correspond à la planète X et ses technologies mmh. qu'on va pouvoir acheter pour euh, bah, changer mmh. le cours du jeu, mmh quelques petits points de règle sur des cartes comme la décharge qu'on a, qu a difficilement euh, exploité pendant la partie parce que ça nécessite des combos de cartes, euh, c'est pas évident. Pareil, on n'a pas exploité la carte qui te permet d'aller euh, sur la case où est déjà un agent adverse mais qui est une option de jeu intéressante. Mmh. Et bien sûr, par contre, on a beaucoup euh, utiliser les cuirassés qui sont les nouvelles mmh, unités mmh, mmh, mmh. de ces vaisseaux euh, vaisseaux assez puissants quand même hein. ah, ouais, ouais. un peu plus pour et euh, et la, la, carte la de de Et, et il y a aussi huit nouveaux personnages il y a huit nouveaux personnages plein de nouvelles cartes dans le deck Imperium, des nouvelles cartes intrigues euh, non pas bah, bah, c'est une extension euh, essentielle mmh. pour renouveler le ouais. jeu avec l'extension hein. l'avènement de Vix ouais il y a ce plateau ouais qui remplace qu'il y avait avant. D'accord. On... Enfin, sur le plateau initial. D'accord. Il y a ce nouveau plateau. Qui se met à côté. On voit qu'il y a une planète de Une espèce ce... de sidebar. C'est ouais. la planète X. D'accord. D'où okay. le nom, l'avènement de X. On a eu des nouvelles cartes intégrées dans le pack intrigue. On a eu des nouvelles cartes intégrées dans le pack conflit. Mm -hmm. Et on a eu des nouvelles cartes intégrées dans le paquet Imperium. D'accord. Qui constitue la rivière du jeu. La river. Exactement. Et on a des nouveaux personnages. On a des nouveaux personnages avec des nouvelles familles, donc on pourra expliquer vite fait le fluff, en l'occurrence la famille Vernius qui sera euh, jouée par euh, Kevin ce soir, puisque la famille Vernius est la famille régnante sur la planète X. Est-ce que tu peux nous enlever cette bouteille très disgracieuse de Monoprix Avec ouais, plaisir. <rire> Merci. Donc tu as une nouvelle famille toi ouais. ouais. Ok. Donc toi tu joues ce soir les princes de... Le prince. Le prince de... Rombur Rombu. Vernius. Donc okay. de la famille vernus Moi, je joue ce soir... Raban, la bête. Voilà. Et Moi, et moi toi, je joue le vicomte Undro Mauritani, qui était aussi une nouvelle famille de l'extension l'événement de x La petite pièce, là, c'est aussi un truc de premier la joueur, boîte... De... La petite pièce, elle existait euh, en token cartonné dans la boîte de base, et là, elle est métallique. C'est la... le jeton premier joueur. Waouh. Ça, c'est collector... Puis ça alourdit pas le, le jeu en lui-même Ça modifie l'expérience le, wow. du jeu. Mais Et ça alourdit pas je, je, Moi je, je dirais pas. que ça quand même ça rallonge un peu le temps de jeu. Ah ouais. C'est Après euh, trois parties avec l'extension, je trouve que ça rallonge par rapport au jeu initial. Je trouve que ça partie. rallonge la partie. Moi je, le sentiment mm -hmm. que j'ai c'est comme c'est beaucoup plus... Euh, les mécanismes sont quand même beaucoup plus... Euh, Létal, peut-être que ça l'accélère dans un sens, non ça, Alors, ça devient plus létal, plus puissant. Effectivement, en plus, donc, il y a des règles pour jouer si on le veut en mode épique, ça devient encore plus mmh. violent. Mmh. Mmh. Mmh. Mais tu vois, c'est la première fois que je jouais d'une période et que la partie se termine avec les cartes conflits et pas les points de victoire. c'est ouais. fait qu'on a joué beaucoup plus longtemps. Euh, ah, comme, comme il y a plus d'espace sur le plateau avec X mmh. par exemple, ça, on se gêne moins entre nous. Ouais. Donc euh, voilà, on a plus ouais. de possibilités. Ouais. Aussi ah, après, les on cartes... a joué à 3, pas à 4. Euh, ouais. Ce serait intéressant de tester à 4. Ouais. Puis peut-être que les cartes conflits qu'on a tirées ne donnaient pas énormément de points de victoire. C'est vrai. Ça pas, ça on n'avait pas systématiquement des de points de victoire. De renouveler... En tout cas, ça, alors je, je remplace devant ton terme, ça renouvelle l'expérience mmh. du jeu. Ça donne un nouveau souffle. Alors, le carre, jeu n'était pas vieux, mais carre. ça lui donne en plus un nouveau souffle. Mmh, mmh, mmh, mmh. Parce qu'on peut toujours continuer en mode initial et décider de ne pas jouer avec l'extension on peut décider d'ajouter l'extension. Jouer en mode épique. La piste d'expédition interstellaire, c'est aussi un ajout de, ouais. de l'extension. Ici, de, là, ouais. ouais. Ça, c'est très puissant. Parce hein. qu'on s'est rendu compte que le chôme, comme il était initialement, était, était délaissé au bout d'un moment dans la partie. Ouais. Euh, au, très vite, les gens ne l'utilisaient plus. Ouais. Euh, donc là, ça leur redonne un nouvel intérêt. Ouais, parce euh, qu'il y a cette espèce de, de cascading. Euh, qui fait que quand on est tout au-dessus et qu'on déclenche ouais. le pouvoir, on, on, on cascade tous les effets jusqu'en bas. Avec cette nouvelle règle des cargos, là, ouais, on ouais. part ouais. en expédition et on accumule ça, des, des possessions. Euh, euh, C'est intéressant. Il hein. ouais, y a ouais. deux choses que j'ai trouvées intéressantes et que j'ai découvert trop tard dans ma partie, sinon je l'aurais gagné. Oui. <rire> C'est ça, et, euh, et du coup, les, du coup, les technologies. Bah, les, Donc, deux, les, les, les deux nouveaux plateaux, en fait. les, les deux nouvelles deux, pistes. Les, ouais. deux nouvelles, euh, ouais, ouais, ouais, les deux nouveaux apports euh, euh, du jeu. Donc, je fais ça. Tu peux pas Hop. y aller. Ah si, tu peux y aller. Ah. Hop. Et puis, je le, je le déclenche. T'étais où T'étais je... là Oui, ouais. j'étais là. Tu montes d'un. Ouais. Et paf. Et paf. paf le et chinois. tu déclenches les Allez, trois. Allez, ben on y va. Tu achètes une carte de techno à moins 2. Oh bah ouais. Celle-ci gratos, celle-ci à 4, celle-ci à 1. Alors, transport euh... de troupes. À chaque fois que vous recrutez des troupes dans la piste d'expédition, euh, recruter une troupe supplémentaire, vous pourrez déployer autant de ces troupes dans le conflit. Si tu l'achètes tout de suite, ouais. tu vas l'avoir devant toi. Vu qu'on va déclencher ça, tu vas recruter des troupes que tu vas tout de suite mettre dans la zone de conflit. Que je vais tout de suite mettre dans la zone de conflit À chaque fois que vous recrutez des troupes de la piste d'expédition recrutez une troupe supplémentaire. Ouais. tu t'achètes ça. Tu le mets devant chez toi. Ouais. Tu la payes. Un épice. Un épice. Voilà. Non, moins, non, deux. moins deux. Rien du tout. Ok. Je la paye rien du tout. Tu as déclenché ça. Maintenant, tu déclenches ça. Non là... mais laisse-la finir. Alors, à chaque, fait... fois que vous recrutez des... à chaque fois que vous recrutez des troupes de la piste d'expédition... Là, Donc, deux Paf, tu recrute deux. Ok. Donc là, je recrute deux. Ok. Recrutez une troupe supplémentaire. Ok. En... Vous pouvez déployer autant de ces troupes... Mmh. Directement dans, dans le conflit. Pam. Donc, plus six. La bonne aubaine c'était le moment d'acheter ça. 12. Bien joué. Beau combo. <coughs> en plus, tu gagnes une influence sur une piste. Oh, bah alors bah Ça. Ça, en voilà ça, ça une affaire. Tu, oh alors, ça, tu gagnes un point de victoire si bien. tu vas là. Voilà. Eh bah ouais, je vais aller là. Paf. Oh, Faf. Ah, oh je suis en train de, de gagner le jeu. <rire> ouais, t'enflammes pas quand même. Et, puis et là, là <rire> tu choisis soit les dividendes, soit de l'épice. <rire> euh, soit tu gagnes 5 un et une un deux. connard. Voilà, j'ai ouais bien vu. Ok, c'est bon 2, 3, 4. Il est où ton agent pour faire ça Tu as fait ça comment là Il est là. C'est là. <coughs> ok, Arrête de chercher là. La... Ah non, j'ai fait une petite pièce. On rappelle que euh, ce soir, euh, on a eu la chance de pouvoir jouer avec euh, le, pack luxe, euh, le pack de luxe euh, qui rajoute donc euh, des, des figurines. Euh, figurines. Qu'est-ce que tu peux nous en dire <rire> <rire> Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce pack-là De ce pack de luxe, alors. Euh, je je l'ai pris vraiment par, euh, par plaisir, euh, c'est agréable de jouer avec les figurines, je ne sais pas ce que vous en avez pensé Ouais, ouais, ouais. Toi, toi, Pierre, qui est plutôt allergique au cube en bois, ça donne une nouvelle dimension au jeu. C'est vraiment sympa. Ouais. Euh, C'est plus propre. Ouais. Hein, C'est plus, ouais. plus agréable ouais, ouais. à manipuler. On ça a donne du volume. Un magnifique jeton premier joueur ouais. en métal qu'on peut se On lancer. Peut sentiment euh, se faire passer. Ouais, On se on lance, lance les uns sur les autres et qui, qui, qui peut avoir un effet psychologique assez dévastateur avec des nouvelles, des nouveaux jeux, enfin, des nouvelles figurines pour ouais. représenter les alliances. Ouais. Ça donne une nouvelle dimension. Le pack de luxe. Te permet de ranger euh, tout le jeu de base dedans et euh, certains ont, ont expliqué sur le net comment aussi intégrer l'extension dans ton pack de luxe il y a un tuto qui est en place pour que tu arrives à tout faire rentrer malheureusement dans le pack de luxe il n'y a pas les cuirassés qui ont été développés ouais, en figurine sont toujours des petits meeples en bois ouais. voilà ouais. puisqu'en fait le pack de luxe est sorti très vite après le jeu de base avant euh, mmh. l'avènement de x mmh. d'accord entre temps ils n'ont pas ils n'ont pas créé les alors c'est un petit, un petit, euh, un, un petit euh, bonbon pour le joueur complétiste euh, qui adore Dune mmh. et ouais, qui a envie euh, de donner une nouvelle dimension. C'est un bonbon qui coûte quand même un... Ouais, C'est un, un, un bonbon un peu... Ouais, euh, C'est vraiment du pimpage de luxe. quoi. C'est ouais. du pimpage ouais. de luxe. Euh, ouais. C'est avec plaisir, mais euh, voilà. Chacun fera son idée. Euh, moi, j'ai apprécié de jouer avec les figurines. Mmh. Maintenant, voilà, c'était... Euh, moi aussi, moi aussi. Kevin, ton retour euh, sur le jeu. Toi, on sait que c'est un phénomène pour toi, même euh... si tu te prends des branlées. Euh, c'est la première euh... fois que je me prends une telle branlée, mais c'est parce que j'étais ah, plus ah. concentré sur le côté apprentissage oui, oui, pour oui, vous. Oui. Bien sûr, je n'étais pas trop concentré sur ma phase D'accord, on va dire ça. <rire> Kevin, toi, ton retour sur vos... euh, Nouvelle partie. Ouais. Tu en as combien, ton actif, là Alors, Pas beaucoup, deux, deux. au total. Donc, okay. Une de sans l'extension et ouais, sans vrai, vrai, une avec avec l'extension. donc euh, Non, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve que ça renouvelle euh, directement, on n'est pas perdu. Mon mm -hmm. petit bémol, euh, oui, peut-être que les cuirassés, enfin en tout cas avec le personnage que j'avais, mettaient une vraie force d'offre quand même qui ah était oui, euh... le prince Vernus ouais. Vernus, ouais, les cuirassés à quatre points de force, euh, ça fait mal. Ouais. Voilà, donc... Euh, alors voilà, peut-être ça... Au fur et à mesure des, euh, des parties, peut-être que c'est ah, moins moi, impactant. Moi, je sais quel perso je... personne, sais quelle personne <rire> je prends la prochaine voilà. fois. Il faut trouver le moyen de le contrer. Hein. C'est ouais, ouais, peut-être intéressant. Mais ouais. sinon, euh, franchement, ma deuxième partie fait que la, une bonne partie des cartes qu'on qu a jouées dans la rivière, je les avais pas vues. Ouais. Enfin voilà, ça, ça laisse quand même beaucoup de, de ouais. rejouabilité et ça, ça c'est appréciable. Mmh. Il faudrait que la prochaine fois on joue avec l'application. Ouais, ça disais, doit, il y a ouais, une application ouais. en plus gratuite qu'on peut télécharger qui peut amener des événements aléatoires euh, au cours de la partie. Ça mmh, être intéressant qu'on de... teste. Euh, qui doit, ces... doit casser ce côté un peu mécanique. Euh... D'accord. Moi, je vais faire mon retour de première partie quand même. Ça peut être intéressant. Euh... Je suis un peu tombé en PLS quand tu m'as expliqué les règles. J'ai cru que je l'ai crevé. Hein. Euh... <rire> Ça a duré, euh, tu m'as expliqué les règles pendant... C'est pas la qualité de mon explication euh, qui, qui était difficile. Hein. C'est la quantité ouais, de points de règles. Bah, disons que euh, <rire> ça a duré 30 minutes. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, tu m'as balancé des infos. Ouais. J'ai inventé un nouveau jeu de société. C'est plutôt simple, c'est comme les échecs, sauf que ça se joue à deux. Début de partie, on place nos petits chevaux dans la défausse. Sauf si hypothèques tes hôtels. Le but du jeu est de réaliser un mot-compte-triple avec 14 chiffres. Imaginons que je pioche un feu vert. On est au début de la partie et j'ai 14 atouts dans ma main. Si je découvre que le lieutenant moutarde est sur la quatrième et la première ligne du bingo, j'ai le droit de réaliser un 12 avec un seul dé. Mais toi t'es tombé dans le puits en passant par la case départ. Du coup, tu recules de cette carte. Fin de mise pour le troisième joueur. Il te reste 5 mi-cadeaux, 1 domino et demi, et 2 camembert. Et là tu te dis, oh, j'ai terminé mon puzzle. Eh ben non mon pote. Non parce que là, on est qu'au début. Si tu fais un toucher coulé sans que la banque fasse 21, tu crées UNDO. Du coup, on inverse le sens du jeu, mais uniquement par la droite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais si je découvre que tu as été deux fois loup là on recommence. Alors qu'en fait, euh, en deux tours, je savais jouer. Sans, oh ouais, sans, sans mentir. Non, ouais. hein ouais, ouais. Donc je pense que vraiment, euh, c'est un jeu, c'est en jouant qu'on apprend. Et euh, Alors il faut jouer avec quelqu'un qui s'y connaît parce que quand je savais pas faire les choses, tu étais quand même là pour, pour me dire euh, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais euh, euh, ça me fait beaucoup penser à Actual War en fait, euh, mm -hmm. dans, dans, dans, le, dans le concept que c'est en jouant qu'on apprend et qu'en en fait on, on se fait une montagne du truc alors qu'en fait dans deux tours on acquiert toutes les, toutes les subtilités. Maintenant, j'ai retenu toutes les erreurs que j'ai commises. Ça aussi, c'est très intéressant. Ben oui, ben. Euh, la première erreur que j'ai commise, c'est que j'ai pas été assez dans la notion de deck building. On, on vous verrez dans la partie euh, qui est après cette présentation euh, que Kevin a, celui c'est lui qui a le plus deckbuildé. Et du coup, ça lui a permis euh, de quand même d'avoir de, des effets ah, qui étaient oui. assez puissants. Mmh. Moi, j'ai pris conscience de l'intérêt. De, euh, des plans là, qui sont ici, des de technologie, technologies ouais. trop tardivement, alors qu'en fait, il y a des effets euh, sympas, elles hein. ont des effets sympas, et il ne faut pas les prendre trop tard, parce que moi, je les ai prises pour un effet final, mmh. mais en fait, elles ont des effets au long cours, elles se déclenchent, euh, euh, donc, faire... voilà, il faut prendre conscience de ça. Euh... Ça permet de faire plein de combos maintenant, les nouvelles. Ouais, ouais, Le ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, type ouais. de cartes. L'expédition... Franchement, l'expédition, si tu arrives à la déclencher deux fois, intégralement, ah, tu gagnes, beaucoup intégralement, de choses, ouais. tu gagnes ouais. tellement de choses. Ah, tu, peux même la faire, tu peux même réussir. À en faire, on a fait une partie où un copain s'est vraiment concentré sur ça et il le faisait euh, ah, presque à, à chaque fois. Ouais. Ah, non, ouais. pas à chaque fois, mais en tout cas, il était en continuant ouais, de déclencher ouais. du cargo. Et, euh, et c'est euh, énorme. Il gavé, ouais. énorme. Mmh. Il gavé. Et du coup, euh, moi, j'ai joué quand même plus euh, à Fronaine, quoi, le hein, mmh. guerrier. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a des vraies sensations de jeu. quoi. Mmh. C'est-à-dire que quand je partais en guerre, j'avais les images du film dans la tête, tu vois. Ah oui. euh, c'est intéressant parce que quand on avait fait la première critique au tout début, Kevin notait souvent les genres, c'était un peu plaqué le thème. Mm. Là, j'ai le sentiment qu'on est plus ah, dans l'immersion, dans l'univers mm. de Dieu. Moi, j'ai vécu... Moi vécu euh... ah Oui, oui, oui, oui. disons qu'en ayant vu le film, et c'est vrai qu'en s'appliquant un peu plus, en regardant les noms et tout ça, c'est vrai que tu t'impliques plus. Tu, quoi. tu t t as plus d'immersion. Voilà. Et en euh... même temps, tu as les figues aussi qui aident. Tu as le côté un peu... Par contre, en tant que novice, je n'ai pas vraiment compris euh, l'intérêt de gagner des, euh, des figurines là-bas, des familles. Ah bah si tu gagnes des points de victoire. Ouais, points de je victoire. gagne des points de victoire, mais t'avoir avoir, avoir pris les fremen, ça m'a servi à rien en fait. Euh, moi, ça m'a fait mal. Ah ouais Ah bah oui, tu ouais, m'as fait Est-ce que tu avais piste. fait un deck de, de Fremen J'avais pas mal de cartes Fremen, tu m'as fait baisser sur la piste de... Toi, t'es monté pendant que tu m'as fait descendre. Voilà. Donc ça a créé ça, un ouais. gap entre nous. Ouais, euh, ouais. Euh, voilà, tu m'as distancé ouais. en fait. D'accord. Toi, tu t'en avais pas rendu compte parce que tu as subi l'effet positif, moi j'ai subi l'effet négatif. Et t'as souffert de ça J'en ai souffert. Ah bah oui. Ah d'accord, c'est okay. là, là que tu m'as mis... Un perdu, vent que t'as perdu, que t'as perdu le... Là que tu m'as mis vent et t'es parti. D'accord. Parce que l'intérêt en fait de gagner cette... Cette, euh, cette personnalité, c'est que tu as des effets avec ton deck, c'est ça Alors, ce pas que les Fremen, mais j'étais parti, moi, sur, plus sur un jeu politique, avec, effectivement, jouer sur les pistes d'influence. À ah, partir du moment où mon avantage euh, m'est passé sous le nez, je perdais de l'intérêt à faire mmh. ça, mais mmh. euh, voilà, c'est arrivé assez tardivement pour me piéger. Il mmh. y, a, y, a, y a vraiment une multitude de, de, de, de portes, en fait, de voix dans le dans dans jeu. Il ouais. y a joué très combat, il y a joué très commercial, il y a joué très politique... Il y a joué hybride, euh, un coup je mais, joue ça, non, un coup je joue autre. Disons qu'il faut s'adapter aussi à ce qui se passe, quoi. Ouais. À, la, ouais. à la rivière, est-ce que le combat va beaucoup t'apporter, est-ce que tu vas ouais. pouvoir ouais. Ouais. en fait, grappiller, être prêt à être euh, deuxième en combat mais en ayant ouais. perdu peu de troupes ce qui fait qu'au tour d'après, là, tu peux arriver. Exactement. Moi, j'ai dans... beaucoup joué comme ça. Dans mmh. mon esprit, ça a beaucoup été ça. en fait. On est typiquement dans de l'Eurogame. Est-ce que ça t'a plu quand même euh, de jouer euh, d'une alors que c'est euh, essentiellement... Moi, la seule chose euh, que je n'aime pas dans l'Eurogame, c'est les tuiles les, les, les en bois, les mécanismes. Mmh. Ça a ouais. toujours été des choses qui m'intéressaient. Ouais. Mmh. On a présenté euh, d'autres jeux euh, de, de Lucky, euh, Valeria... Euh, qu'on avait fait, euh, qu oh, avait ouais, fait ouais. ensemble mmh. qui est un Eurogame euh, j'avais pris énormément de plaisir c'était mmh. vraiment vraiment. Euh, c'est pas un frein En fait, non non, c'est pas un frein pour moi j'aime bien euh, je l'avais dit pour Cthulhu euh, Wars Cthulhu Wars pour reprendre voilà. la façon de prononcer de Pete <rire> Cthulhu Wars <rire> euh, bisous à Pete mmh. qui va sans doute nous regarder euh, qui adore ce jeu, mmh. euh, qui adore ce jeu. Mmh. moi j'aime bien les jeux où il y a plein de façons de gagner, il y a plein de façons de se comporter, mmh. il y a plein de façons de et je sais que si je refais une partie, je la ferai peut-être pas de la même façon, bien tu sûr, vois ouais. Ou alors je vais, aller, je vais aller dans mes acquis puis je vais les, les améliorer, mmh. les, les, les perfectionner. Donc non, je ne suis pas du tout, du tout fermé à ça, bien au contraire. J et là, typiquement, euh... oui, il y a plein de portes comme tu disais, plein de possibilités vrai. de gagner mmh. différentes, mmh. en t'adaptant à l'évolution du jeu au jeu des autres joueurs. Il y un nombre de joueurs. Et au nombre on on de joueurs, joue à 4 c'est voilà. pas pareil que. Eh ah, ouais. ouais. ben, on fera une, une quatrième partie, enfin euh, une partie à 4 avec, ouais. avec Thomas. Et puis, euh, ce qu'on essaiera de faire, c'est peut-être de la streamer. Mais que maintenant, on est mm -hmm. tous plus ou moins à l'aise avec les ah, mécanismes. Ça être intéressant à streamer, et euh, ça pourrait être intéressant de, de, de partager avec, avec vous euh, cette vidéo euh, en la live. La bonne ambiance autour de la table qu'on a eue. Exactement. <rire> ça a été très. Euh, C'était bourré d'amour. C'était ouais, <rire> plein d'amour. <rire> Il y a eu plein d'amour. Le mot de la fin, je le donne à Nico. Tiens, vas-y, mot de la <rire> fin. Euh, pour ma part, bah, je confirme euh, mon amour de ce jeu, <rire> puisqu'on parle de ça. Non, c'est un très bon jeu et je trouve que l'extension euh, ne gâche pas le plaisir, au contraire. Mmh. Euh, même si ça rallonge un petit peu, selon moi, le, le temps de jeu, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut vérifier en jouant plusieurs parties. Je, je trouve toujours aussi bien, toujours aussi intéressant et j'éprouve toujours de si bonnes sensations. Donc euh, mmh. on continuera d'y jouer. Ouais je pense. Vous pouvez foncer. Kevin, on peut foncer Ah ouais oui. ouais. Oui, ouais, ouais, il mérite amplement le, la victoire qu'il a eue à Cannes. À Cannes. Moi je pense que ça c'est impérieux. Parce que maintenant que j'ai joué avec cette extension, je, je vois la façon dont le jeu doit se dérouler sans. Et euh, c'est quand même deux mécanismes, que, trois mécanismes que je trouve vraiment intéressants. Euh, intéressant. mmh. donc, euh, donc je, je conseille l'extension. Euh, dès, que, dès que vous pouvez l'acquérir je, je pense qu'il faut vous jeter dessus voilà c'était notre retour sur Dune Imperium et notamment sur l'extension euh, l'avènement Dix. Euh, je remercie une fois de plus euh, et pour conclure euh, Lucky the Game de sa confiance sur euh, ce produit puisqu'il nous aura permis de présenter l'intégralité euh, de la gamme Merci à vous, n'hésitez pas à euh, commenter si vous avez des questions sur le jeu Nicolas se fera un grand plaisir euh, d'y répondre n'hésitez pas à partager aussi pour que la vidéo vive un maximum et puis à s'abonner parce que ça fait plaisir ah voilà, ouais, et il nous reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout euh, de, bons, Tirage euh, de bons tirages de cartes euh, et, et de bon arconnène parce qu'il n'y a que ça pour défoncer <rire> la, type, la gueule du type d'en face quelle horreur ça a été Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao. Fin de partie. vous remportez les égalités. Il oh, a du, du balèze. Hein J'ai gagné. <rire> Alors, mais <rire> Putain, le mec, il a, il a aucun... Tu te manges euh, le vieux tiens, <rire> <rire> ouais. Je le fais pas parce que les miens c'est des vrais. <rire> pas... Vous êtes enregistré hein. ce sera dans le dans le... le best stuff. Dans le non. Rapproche-toi, rapproche n'aie ben, pas peur. Allez, Il t'a déjà fait Monsieur, il me fait peur. On va faire une deuxième fois.